Voilà, ce que j'ai adoré donc, dans, la, dans la conférence, c'est effectivement ben, justement de la présentation par euh, des anecdotes euh, vécus, donc vraiment de partir de, de ce qui est vraiment dans nos tripes et en fait de tourner ça en positif avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'humour.